Aujourd'hui, du coup, si tu devais résumer les activités, il y a quoi, quoi du coup, comme, comme activité qu'on peut trouver Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a des activités dans les murs et hors les murs, enfin, que vous êtes quand tout même... Tout à fait, ouais. parce qu'en fait, dans, dans le, les endroits où on est euh, positionné, c'est plutôt des quartiers politiques de la ville, avec des personnes qui ont eu, des fois de la mobilité assez réduite, euh, les lignes de bus, et c'est pas super pratique. Donc, euh, l'idée, c'est de pas forcément euh, faire tout ce qu'on peut faire ici, euh, absolument ici. Et de déporter et de démultiplier les possibilités et de faire des tiers lieux hors les murs. Donc ce tiers lieu ici on appelle ça place à vivre avec AS parce qu'on est quand même axé sur l'alimentation, c'est notre cheval de troie à nous, mais on doit se rendre accessible aux gens et du coup on crée des tiers lieux hors les murs. Alors c'est des petits chalets dans les terrains qui vont permettre de, de proposer aussi des rencontres, des échanges et de créer des choses avec les gens en fonction de leurs envies. Et donc c'est difficile de résumer qui peut s'y passer puisqu'on a aujourd'hui 380 adhérents et que euh, potentiellement, chaque adhérent peut proposer une activité qui lui convient. Quoi. Donc c'est de la diversité et euh, toujours des surprises. Euh, donc il peut s'y passer un peu tout. <rire> et euh, et euh, c'est quoi ta définition, toi, du tiers-lieu Tu mets quoi derrière Ça, On a bien posé cette question-là parce qu'en fait j'ai l'impression que chacun s'en saisit. C'est un peu une espèce de grand imaginaire. Ouais. Et puis chacun met un peu les choses qui lui parlent à l'intérieur. Toi, tu le définirais comment par rapport à ce que vous le tiers-lieu, ben, on a le premier, euh, le premier tiers c'est la famille, le deuxième tiers c'est le travail le troisième tiers c'est euh, de l'environnement social et on n'a plus forcément euh, toujours des endroits euh, qui permettent euh, ça et donc un tiers-lieu c'est l'endroit où on va pouvoir euh, y créer du lien social et après nous notre point d'appui c'est l'alimentation parce que tout le monde est concerné mais euh, après chacun peut y voir ses spécificités et puis décliner euh, de, de façon euh, différente mais l'idée c'est quand même de créer du lien social et, et du lien entre les gens.